Au fond, moyen, je sors le micro. C'est mieux, <rire> je m'en rends compte. <rire> Euh, donc on va vous présenter, donc je me présente donc, Julien Robert de la société Kélis et Florent Tétard de PMB qui se présentera euh, après. Donc il va intervenir dans la deuxième partie de, la, de, la, de cette intervention. Euh, Aujourd'hui on va vous présenter la chaîne éditoriale Dockiel, donc moi euh, plus théoriquement ce qu'est Dockiel, représenter euh, la chaîne éditoriale Dockiel, chaîne éditoriale de création de documentation logicielle et surtout Dockiel 4, avec les nouveautés de cette version. Euh, Florent, lui, euh, vous présentera la mise en place de la chaîne éditoriale, l'utilisation qu'ils en font à PMB. Alors Tout d'abord, un petit rappel sur ce qu'est Dockiel, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent pas complètement euh, l'univers Donc C'est une chaîne éditoriale Scénarii, donc jusque-là, normalement, vous connaissez, puisque vous êtes ici. Euh, qui a été conçu pour la réalisation de la documentation logicielle, fonctionnelle et technique. Alors, j'ai cette petite distinction, fonctionnelle, évidemment, c'est les manuels utilisateurs, que ce soit des documentations euh, manuels de démarrage, par exemple, ou des documentations de référence, mais aussi des documentations plus techniques, par exemple le manuel d'administration, le manuel d'installation, ou des tutoriels. Euh, et vous verrez la partie de Kiel Formation aussi, qui permet d'aller plus loin avec cette, euh, la notion de réutilisation hein, qu'on connaît, de mutualisation qu'on connaît avec euh, scénarii et réutiliser son contenu pour la formation présentielle ou la formation e-learning. Euh, pour la partie de Kiel Guide, vous avez deux publications principales qui vont être le site web, évidemment, et euh, pour la documentation papier, un export PDF direct. Donc ça, c'est une des nouveautés que je vais aborder dans la deuxième partie de mon intervention. Je serai plus exhaustif sur toutes les nouveautés euh, qui ont été apportées à Dociel 4, mais il y en a certaines que je vais déjà un petit peu spoiler euh, au fil de la première partie. Alors, Dociel s'adresse à qui C'est un peu bête de le dire, mais à toutes les personnes qui ont des besoins euh, en rédaction, en documentation logicielle. Pourquoi je dis ça Parce que euh, bah, qu'on soit un professionnel de la documentation technique, de la documentation logicielle, donc un éditeur de logiciel euh, ou un rédacteur technique freelance, donc évidemment on a un besoin intense et quotidien, professionnel, de l'utilisation de cet outil, donc, donc il est adapté à ça, mais aussi euh, par la prise en main assez simple de scénarii euh, et de l'outil, va bah, pouvoir s'adresser par exemple à des profils plus techniques qui ont un besoin plus ponctuel, euh, de rédiger, ben, euh, présenter une nouvelle fonctionnalité avec euh, par exemple un écran qui permet de zoner et euh, ben, présenter une copie d'écran en ajoutant des détails, des explications, très simplement. Ou alors d'écrire une procédure pour une nouvelle fonctionnalité qui vient d'être développée. Euh, tout ça euh, assez facilement et sans mise en forme évidemment sont les avantages de la chaîne éditoriale hein, qu'on connaît donc là je vais parler des avantages de Dockiel donc le premier c'est celui que je viens de vous Je disais donc l'absence de mise en forme, évidemment, hein, quand on fait un, un contenu documentaire, enfin un contenu quel qu'il soit, le principal étant de s'appuyer plus sur le fond, de consacrer le maximum de temps à, à la conception du fond, à la réalisation de, de, de, de, de l'écriture plutôt, que qu'à la mise en forme. La pérennité du stockage XML des sources de sa documentation, pour ce qui est de Kiel plus proprement, ça va être d'avoir une grille d'écriture qui a été conçue avec les items ce qu'on qu appelle les items fondamentaux de cette chaîne éditoriale qui sont la procédure, l'écran, le concept, euh, qui permettent de répondre en fait, à toutes les, exi les exigences et les besoins de la documentation logicielle. Donc, je vous les présente juste après de manière un peu plus détaillée en vous les montrant directement dans l'application. Euh, L'avantage, c'est aussi la personnalisation de la documentation hein, en fonction du public, sans réécriture, ni copier-coller, donc avec la fragmentation, c'est l'écriture granulaire qu'on connaît, et la réutilisation de contenu, on va encore un petit peu plus loin dans l'adaptation à plusieurs publics, avec l'ajout, ça c'est une des nouveautés de 2 4 de filtres, qui vous permettent d'avoir euh, une version longue, enfin une version qu'on va appeler standard, et une version courte. Très pratique en documentation logicielle, typiquement, je vais faire un guide de démarrage, donc un guide plutôt concis, et puis avoir une version plus longue, avec plus d'explications, voilà, je vais pouvoir avoir ces deux mêmes versions avec un seul... Euh, item de publication, euh, de qu'elle propose toutes les ressources qui vont être nécessaires à la documentation logicielle, évidemment, les images, les vidéos d'écran. Aussi un item pratique euh, qui s'appelle l'enchaînement de copies d'écran, plus simple à mettre à jour qu'une vidéo, évidemment. Euh, des animations, euh, embarquer un, un fragment de, de site web, des documents bureautiques tels que PDF, des graphiques, des tableaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le balisage sémantique. Donc évidemment, les blocs d'intention qu'on connaît vont être retrouvés et appropriés à la documentation logicielle, que ce soit à la balise d'attention, les exemples, très pratiques, très attendus. Et un balisage sémantique métier, adapté particulièrement, pouvoir taguer dans son texte, dans son contenu rédactionnel. Ceci est une case à cocher, le chemin d'un menu, un bouton radio, etc. Maintenant, je passe à la présentation des items fondamentaux. Alors, je vous rappelle, j'ai déjà parlé de la procédure et de l'écran. Le concept qui, lui, sert à présenter, un concept, comme son nom l'indique, donc une notion, votre terminologie, à l'introduire et à expliquer. La procédure qui va vous permettre de décrire pas à pas une action à réaliser et l'écran pour montrer décrire. Voilà, je vous montre l'interface de Dockiel 4 et celle d'un concept. Donc le concept, comme vous le voyez, est composé d'une définition, donc je définis mon terme, une notion synonyme, la définition, et d'explications complémentaires non obligatoires. Euh, je vous présente maintenant la procédure. La procédure, c'est ce que je vous disais, c'est un ensemble d'étapes tout simplement, donc je la titre, une introduction bah, pour mettre en contexte, et puis ensuite des étapes les unes après les autres. Je veux faire ceci, étape 1, étape 2, étape 3, et un résultat d'étape, donc ça c'est une des nouveautés. Euh, à la fin de la procédure, vous devez arriver à ce résultat-là, voilà ce que vous obtenez, et éventuellement alors, des commentaires généraux, une procédure alternative. Autre nouveauté euh, que j'introduis dès à présent, c'est la possibilité d'utiliser des ensembles d'étapes. Pour mutualiser encore un peu plus, hein, c'est ce, ce que je disais dans ces dernières minutes, c'est toujours d'avoir une granularité maximale pour ne pas réécrire euh, quoi que ce soit. Donc là, vous allez pouvoir le faire au niveau de l'étape, très pratique, parce que bien souvent, dans une procédure, ça peut être les deux premières étapes qui vont être à mutualiser, euh, qui sont identiques et communes à plusieurs procédures, ou les étapes de conclusion de fin de la, de fin de la procédure. Voilà, l'écran que je vais vous présenter à présent. Donc un titre, une description pour la mise en contexte. En dessous... Je lis euh, l'item que je vais vouloir euh, bah, détailler, décomposer. Et ensuite, sur cet item, je vais définir un ensemble de zones. Avec le petit aide graphique qui me permet de, donc, de définir hein, la taille de ma zone, de la positionner. Et ensuite, donc, je titre ma zone et j'ajoute euh, toutes les informations qui sont nécessaires. Je vous montre la publication de l'écran parce que là, ça ne parle peut-être pas énormément. Voilà. Vous avez ce résultat-là, c'est-à-dire à droite, un menu euh, qui est constitué euh, à partir des titres de zones que j'ai renseignées. Je retrouve ces zones sur ma copie d'écran. Et euh, ça, c'est aussi une des nouveautés de Kielkaf, c'est la publication dynamique. Donc, je peux cliquer soit dans euh, la colonne des titres ou sur la zone directement. Euh, la zone est mise en valeur en surbrillance et j'ai tout le détail de la zone qui est affiché en dessous je peux aussi zoomer euh, sur la zone pour la voir plus précisément plus en détail voilà, je vais passer aux nouveautés de quelques donc je vais essayer de les lister, je les ai mis dans des catégories certaines sont peut-être discutables mais, donc, tout d'abord les nouveautés de l'item procédure, je vous ai parlé de l'ensemble d'étapes réutilisables, donc je ne vais pas vous le remontrer, euh, mais qui était quand même une forte demande et attendue en documentation logicielle, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Euh, les résultats d'étapes et résultats de procédure, effectivement, euh, pour l'étape elle est donc vous, vous simplement décrivez l'action à, à réaliser euh, une à une. Il manquait quelque chose, c'était le résultat d'étape. Donc ça, vous allez maintenant l'avoir implémenté, Pour dire, faites ceci, voilà le résultat que vous devez obtenir, etc. etc. Et la même chose au niveau de la procédure. Une fois que j'ai réalisé toutes les étapes, voilà le résultat que je dois obtenir. Euh, c'est ce qu'on appelle le résultat de procédure. Au niveau de l'item écran, je vous l'ai présenté. Euh, la grosse modification, c'est la publication dynamique avec le menu des titres également. Alors, les publications, je vais vous présenter... Euh, la publication papier, on a un export PDF direct. Avant, on passait par OpenOffice, donc encore un petit travail de mise en forme. Alors certains préfèrent, d'autres euh, pas C'est vite. C'est vrai que quand on a une documentation qui fait 300 pages, on peut se poser des questions <rire> sur le, le, le temps qu'on qu a envie d'y consacrer. Donc là, un export PDF qui permet un, un gain de temps. Euh, et le système des filtres qui est... Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne... Si je prends ici mon guide, je ne sais pas si on va beaucoup le voir, mais euh, au niveau de chaque section, une section ou un chapitre, euh, je peux choisir d'exclure par exemple ce chapitre de la version courte. Donc là, c'est ce que je viens de faire. Concrètement, quand je vais publier ma documentation, si j'en publie la version courte, ce chapitre n'y paraîtra pas. Je vais vous montrer la version papier, j'en profite pour vous montrer ce que ça peut donner ici. et ceci est exporté directement en PDF, donc je suis au format PDF euh, en publication. Du point de vue de l'ergonomie, quelques nouveautés aussi, quelques améliorations. Euh, la transformation du type de bloc d'intention, Donc ça c'est le fait de pouvoir euh, changer facilement, par exemple ce bloc est un bloc d'information, euh, je change d'avis ou pour une raison euh, je me suis trompé, je veux euh, en faire un bloc exemple, donc avec un clic droit sur le type du bloc, j'accède au menu contextuel bloc exemple le type de mon bloc a changé ça évite pas mal de copier-coller euh, vous avez la prévisualisation qui a été ajoutée sur tous les items de contenu, donc que ce soit directement au niveau du guide hein, si je veux voir un aperçu de ce que sera la version HTML de mon guide. Euh, j'ai juste à cliquer Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur, le, sur ce qu'on appelle la vue, ici, à gauche. Et j'ai tout le menu, qui est navigable, hein, comme, le, comme le sera la publication finale. Mais c'est aussi vrai, donc ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, je vous ai montré la publication de l'écran, euh, en faisant une prévisualisation. Je peux le faire au niveau de la procédure, du concept, etc. Alors, autre amélioration ergonomique, la simplification du bloc de texte. Avant, euh, dans, un bloc, dans un bloc, attention, information, on, avait plusieurs, on devait choisir si c'était un contenu rédactionnel qu'on allait saisir, si on voulait lier une ressource ou faire un renvoi vers un contenu euh, type voir aussi. Maintenant, pour ceux qui connaissent Optime, donc le, le, le bloc de texte est la même chose. En fait, tout se gère par glisser-déposer directement dans le bloc de texte. Euh, on a aussi changé la façon d'intégrer dans le texte la variable « nom ». La variable « nom » permet à la publication de remplacer tous les endroits où cette variable a été utilisée par le nom de l'application que vous aurez définie sur l'item de publication. Avant, c'était un item externalisé qu'on trouvait dans l'explorateur, qu'on liait par glisser-déposer. Euh, à présent, il s'ajoute comme une euh, mise en valeur quelconque, hein, comme un balisage textuel, par un simple clic dans le menu. Voilà. Donc c'est aussi un gain de temps à mon avis et qui facilite euh, le, le, la collaboration parce que l'item voilà, n'était pas toujours rangé à l'endroit où on le cherchait. Pour terminer, les améliorations sur le graphisme, en particulier les publications. Donc pour ceux qui connaissaient le dociel 3, en voyant dociel 4, je pense qu'ils ont remarqué que tout était devenu gris et blanc, donc <rire> largement simplifié. L'objectif était de le remettre au bout du jour, de, voilà, de, de, de le simplifier, faciliter pour ceux qui veulent le, le styler euh, avec une nouvelle charte, plus, facile à per, plus facilement personnalisable. Vous l'avez vu, c'est le cas pour la publication HTML, pour la publication papier que je n'aurai pas le temps de vous le montrer. Euh, voilà, donc c'est simplement gris et noir et des icônes euh, sobres et discrètes euh, beaucoup plus petites le même travail a été réalisé dans l'éditeur lui-même Donc, si vous avez fait un petit peu attention quand je suis ici, voilà, vous avez moins de couleurs beaucoup moins d'icônes, des choses plus petites plus, plus fines bon, voilà. le tout a été euh, remodernisé et vous avez aussi les titres riches la possibilité d'avoir des titres riches je finirai là-dessus euh, ce qui veut dire que sur mon titre, donc évidemment le titre simple est obligatoire puisqu'il sert à donner le nom de la page, mais je peux avoir un titre riche dans lequel je vais pouvoir utiliser par exemple la variable, mais aussi toutes les mises en valeur de type important, enfin voilà, qui permet de rester homogène sur son document si on a une règle qui est de, un terme spécifique et toujours balisé de cette façon-là, de pouvoir l'appliquer aussi dans les titres de ces sections et de ces items. Voilà, je finirai là-dessus et je passe la parole à Florent. Tous. Alors, je me représente, je suis Florent Tétard, euh, le directeur technique de l'entreprise PMB Service et cofondateur aussi. Hein, donc, euh, l'entreprise que je vais vous présenter juste après. Euh, ma présentation, en fait, va consister à vous, vous expliquer comment on a adopté Dociel dans l'entreprise. On a évidemment un besoin de documentation logicielle et puis de support de formation. Euh, ensuite, bah, je vais vous montrer des contenus qu'on produit donc euh, concrètement ce qu'on en a fait, et puis ensuite un autre aspect qui est euh, ce qu'on en a fait en termes d'outils un peu de management ou d'organisation dans l'entreprise, hein, vous montrer comment ça peut faciliter un certain nombre de processus, et puis enfin euh, bah, vous parler un peu de ce qu'on attend euh, avec Scénari 4, DocL4, hein, pareil pour, pour encore améliorer un peu ces processus de publication et d'organisation de l'entreprise. Alors, la société, euh, en fait, est le logiciel libre PMB, qui est un logiciel de gestion de bibliothèques et de centres de documentation. Donc, on a énormément de clients euh, institutionnels, des bibliothèques publiques, des centres de documentation associatifs, euh, des toutes petites bibliothèques de village, et puis une énorme communauté de, de bibliothèques qui se font de manière totalement libre, qui n'ont pas les moyens d'acheter un logiciel de gestion de bibliothèques. L'activité commerciale, à proprement parler de l'entreprise, eh c'est de vendre la prestation de service autour du logiciel que l'on édite. Donc un peu à l'instar de Killis, euh, qui vend du service sur scénarii. Donc la société est née en 2004 et le logiciel, la première version était en 2003. Euh, actuellement on a 25 salariés, on fait 1,7 million de chiffre d'affaires, on a plus de 1500 clients, plus ou moins gros hein, euh, on a des, des tout petits clients et puis des projets euh, beaucoup plus importants et puis on a une euh, communauté assez importante alors peut-être un peu moins que Scénari, je ne sais pas euh, Bon, j'ai 1000 personnes qui sont inscrites en permanence dans la communauté sachant que ça tourne hein, puisque quand quelqu'un euh, a fini d'installer le logiciel généralement il se désinscrit de la mailing list une de nos prestations principales évidemment la formation et euh, bah, c'était une, une de nos problématiques au départ, c'était de fournir des supports de formation aux clients. Nous avions un guide du logiciel, qui était rédigé un peu artisanalement, on va dire. Donc, euh, l'idée, c'était de le réviser et un peu de le rationaliser. Et puis, euh, une, une partie qui était très importante, c'était intégrer le guide comme aide contextuelle du logiciel. Hein, donc, tant qu'à faire, quitte à rédiger un guide, si on peut le réutiliser dans l'aide contextuelle, pourquoi pas Et puis enfin, ouvrir une plateforme de formation en ligne. Bon, ce qu'on a fait, mais vous verrez que ce n'est pas forcément un succès. Euh, alors, l'adoption de scénarii, euh, voilà, le, ça s'est fait en 2008. On, nous avions quatre formateurs, un guide euh, partiel qui existait déjà, chaque formateur recréait un peu son corpus de documents de formation, euh, notamment quand on en intégrait un nouveau. Hein, donc, il avait l'aide des autres, mais bon, il prenait son petit open office et puis il créait ses fiches. Euh, peu d'échanges de documents. Et puis, évidemment, la problématique de tout formateur, qui est qu'il se déplace sur site en permanence. Donc, difficile de synchroniser les documents hein, quand on est en balade. Euh, et puis, le guide existant bah, était totalement euh, non utilisé. Donc, euh, il n'y avait même pas capitalisation sur ce qu'on avait rédigé. Hein, donc, c'était vraiment dommage. La découverte de Scénari, bah, les Trophées du Libre en 2007. Euh, où On a gagné tous les deux un prix, bien sûr. Et puis, euh, un cahier des charges. Euh, donc, on a établi un... Alors, j'ai d'abord acheté, en fait, le livre Scénari pour tester. Et puis ensuite, euh, voyant que c'était intéressant, on a établi un cahier des charges initial avec Kélis et l'achat d'une prestation de service, donc évidemment les buts sont ceux de scénarii, hein, d'avoir une application documentaire pour de la rédaction en commun, le choix de Dociel pour euh, le guide, alors j'ai fait des essais avec Opal, avec, euh, j'ai tenté un but tout seul, euh, c'était pas non plus une réussite, et puis euh, bah, j'ai découvert Dociel et en fait euh, on a acheté une première formation à Kélis. Et lors de cette formation, en fait, Julie est venue avec euh, des supports de cours qui étaient réalisés avec une extension de Dociel. Donc évidemment, ça correspondait pile-poil à nos besoins. Euh, et donc, nous, j'ai demandé des choses supplémentaires à Kélis, bien sûr, qui est euh, l'intégration du modèle documentaire pour les supports de formation qui n'était à l'époque utilisé qu'en interne chez Kélis. Et puis, euh, en supplément, des exports SCORM pour Claroline, qui était la plateforme qu'on avait choisie pour la formation en ligne. Évidemment, avec des items d'exercice interactifs. Et puis, évidemment, une formation au stylage, qui, à l'époque, il n'y avait pas Scénaristiller donc c'est un peu plus compliqué, mais on s'en est pas mal sorti. Et puis par nous-mêmes ensuite, évidemment l'application du stylage après la formation et l'installation du serveur pour la partie euh, partage commun et notamment très importante pour nous puisque nos formateurs étant beaucoup en déplacement, bah, ça permettait d'accéder à distance hein, à l'ensemble des documentations guides et formations. Alors, la mise en place, hein, la démarche de mise en place, euh, au début, ça paraît très simple et c'est merveilleux, et puis ensuite, bah, on arrive très vite sur la réalité. Donc, grosso modo, euh, le déploiement en interne, une fois qu'on a eu les développements de KELIS et euh, les outils, hein, simplement, ça s'est fait sur six mois. Donc, euh, je dois dire que ça a été un chantier très, très difficile euh, en interne, puisque c'était un changement radical de culture. Hein, donc, c'est classique, on passe de la culture de l'oral, à une culture de l'écrit et un partage du savoir. Alors, chaque formateur a eu beaucoup, beaucoup de résistance à la mise en place de l'outil. Alors, première chose, c'est difficile de rédiger. C'est un exercice pour la plupart des gens, dont la plupart des gens n'ont pas l'habitude. Ensuite, on a eu une forte peur d'être jugé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on rédige quelque chose ça donne un petit aperçu sur l'étendue de son savoir, et donc on a peur d'être pris en défaut, évidemment. Euh, donc de montrer qu'on ne connaît pas tout euh, était vraiment une peur importante. Et puis euh, le refus simplement d'une nouvelle charge de travail, hein, euh, puisqu'évidemment, en plus de la formation, la rédaction du guide vient, euh, vient s'ajouter à la mission. Et alors l'autre point qui a été très très difficile à faire passer, c'est l'incompréhension totale du concept de la chaîne éditoriale. Hein, moi qui me paraissait très très évident, euh, j'ai fait beaucoup de rapports sous la tech ou des choses comme ça, où, donc je maîtrisais parfaitement le, la chose conceptuelle, mais euh, pour les rédacteurs c'est une catastrophe. Hein la forme égale le fond, il faut avoir le résultat immédiat à l'écran pour voir si on a bien rédigé, etc., etc. Donc on a eu un gros gros, gros travail d'explication de, du concept, et notamment montrer le gain de temps par le, la publication multisupport. Dans la méthode de mise en place, eh bien, les formateurs, alors chez nous, ce sont les formateurs qui rédigent la documentation, simplement parce que ça leur permet de monter en compétences, ils sont de fait obligés d'apprendre toutes les fonctionnalités du logiciel, donc c'est assez logique. Euh, ensuite, nous avons dû expliquer les enjeux de la mutualisation des supports et du guide, donc le gain de temps, la normalisation, euh, créer une culture commune sur le logiciel et dans la rédaction, une meilleure intégration des nouveaux. Alors c'est une chose qui est très très importante. Hein. Quelqu'un qui part sur site la première fois, tu fais des formations je crois ben, il a déjà un corpus de documents et c'est assez rassurant. Hein. Quand on arrive chez un client, on, on a quelque chose à donner. Et puis, un gros travail sur les normes de rédaction. Euh, Qu'est-ce que c'est un document de formation ou une page du guide Qu'est-ce qu'on y met Qu'est-ce qui est obligatoire Etc. Et enfin, un travail euh, très important sur l'organisation interne de l'entreprise pour arriver à un résultat satisfaisant. Dans la définition des normes, évidemment, beaucoup de réunions de travail et la désignation d'un formasteur responsable de la documentation. Essayez d'avoir un médiateur un petit peu pour faciliter les échanges. Évidemment, la définition de comment rédiger, les règles de nommage des items et des espaces, les règles d'utilisation des items, puisqu'évidemment, un des intérêts de Dockiel... Avec la partie formation, c'est de pouvoir réutiliser des fragments du guide dans le, les supports de formation. Et l'inverse, bien sûr. Hein. Dans les supports de formation, on a des parties un peu plus didactiques qu'il est parfois bon de ramener dans le guide, ce qui le rend un petit peu moins formel, on va dire un peu plus proche de l'utilisateur. Euh, Qu'est-ce que la structure d'un chapitre du guide Et puis le, la définition de la, du minimum de la structure d'un support de cours. Alors là, je parle de structure, euh, qu'est-ce que nous on y met Bien sûr, Dockyel nous aidant à structurer la partie sémantique. Au niveau de l'organisation interne, euh, bah, la première chose, c'est que les temps de rédaction ont dû être intégrés dans les plannings par le chef de projet, et ce n'est pas la moindre des choses. Donc ça veut dire qu'il faut dégager du temps, donc on a dû embaucher en fait hein, un, nouveau, un nouveau formateur, simplement. Et ensuite, qui rédige quoi Donc une répartition des rôles... Euh, pour savoir qui va rédiger telle ou telle partie. Le but étant évidemment d'éviter que ce sont ceux qui connaissent le mieux un module qui rédigent forcément cette documentation. Euh, on a fait plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les gens qui connaissaient moins bien un module de notre logiciel étaient chargés de rédiger la documentation avec l'aide de celui qu'il connaît bien. Ce qui lui permet d'apprendre en même temps. Euh, et puis la définition très importante d'un circuit de relecture validation c'est-à-dire un qui rédige, un qui relie, donc ce que je viens de vous dire en fait, hein, euh, celui qui relit connaît mieux le sujet que l'autre, et puis euh, donc ça, ça peut se faire plusieurs fois bien sûr, il n'y a pas de limite, et puis ensuite la validation finale par le responsable de la documentation, euh, notamment sur l'orthographe, le respect des règles qu'on s'est fixées bien sûr, et puis euh, de vérifier qu'on n'a pas dit d'énormité quant aux fonctionnalités du logiciel, tout simplement. Une fois que la validation finale est passée, on publie. Alors s'est relativement bien passé euh, malgré le fait que c'était très difficile hein. euh, simplement parce qu'on a eu une cohérence complète avec la direction et l'équipe c'est à dire que euh, bah, la direction n'a pas cédé à un certain nombre de demandes d'allègement euh, donc il n'y a pas eu le choix et euh, toute l'équipe s'est impliquée pour faciliter le travail des formateurs c'est à dire que grosso modo euh, il a fallu que les développeurs prennent en main aussi l'outil Scénarii pour montrer qu'eux aussi allaient rédiger des choses pour faciliter le travail de documentation des formateurs. C'est Tout le monde s'y est mis, en fait, pour essayer de dédramatiser un peu le, la mise en place. Alors, le résultat, après un an d'utilisation, donc euh, de la chaîne éditoriale, on a republié le guide du logiciel, donc on a deux parties, en fait, hein. on a un guide administrateur et un guide de l'utilisateur. Alors, une version HTML en ligne, bien sûr, et une version livre que l'on vend sur, euh, sur Internet. Alors, on s'adresse à des bibliothèques, hein, donc euh, ils aiment bien avoir le, le livre, même si le, le PDF, on peut le fournir sur clé, c'est plus simple. Là, au moins, ils ont un truc euh, imprimé, et on en vend pas mal par Internet. Hein. On, on doit en vendre deux ou 300 par an, en fait. Donc, je ne sais pas si tu peux faire passer, peut-être, pour... Euh... Donc ça, c'est réalisé intégralement avec euh, Dockiel Guide et puis des parties qui sont réutilisées de dokiel Formation. Non, pas le droit pour, euh, <rire> pour Christelle. Euh, la version numérique en ligne, je vous la montre juste après. On a des supports de cours qui sont systématiquement maintenant réalisés et fournis aux clients. Et puis, une plateforme de formation en ligne qui a été ouverte, qui est très peu utilisée. Euh, je ne sais pas pourquoi les, les gens sont pas prêts ou alors on n'a pas la bonne euh, le bon outil pédagogique enfin bon bref il y a, on, je pense qu'on va retravailler un jour là-dessus mais voilà les, les supports sont là, la plateforme est là mais est, ça, ça passe très peu auprès des clients euh, et puis alors plutôt de mon côté côté développeur des documentations techniques beaucoup plus spécialisées qui sont publiés pour la communauté. Donc, quand on a une nouvelle version, on va avoir euh, un nouveau module un peu compliqué. On va essayer de publier systématiquement une documentation technique pour que les, la communauté puisse s'approprier les nouveaux développements, parce que sinon, on fournit un logiciel libre avec des choses qui ne sont euh, pas utilisées ou inutilisables. Alors, quelques exemples. Normalement... Voilà, le guide en ligne, donc qui est l'équivalent de ce que vous avez là en papier, hein, qui circule. Euh, donc, avec un stylage qu'on a fait nous-mêmes, on a euh, un graphiste hein, chez PMB Service. Donc, on retrouve les choses classiques de, de Kiel, euh, quelques définitions, et puis ensuite, voilà, utilisation, circulation. Donc, ça, ça correspond à chaque module de notre logiciel. Et évidemment, on va réutiliser euh, ces chapitres-là dans la doc contextuelle, donc c'est tout bête, hein, on fait un, une correspondance entre l'adresse HTML produite par Dockiel et puis euh, les paramètres qui sont passés dans l'adresse euh, de notre logiciel. C'est un logiciel full web, hein, donc c'est assez facile, on prend l'URL ou le début de l'URL, et on l'associe au chapitre. Et ensuite, on a directement, du coup, euh, dans le logiciel, une doc contextuelle. Quand on clique sur le point d'interrogation, en fonction de l'URL, ça affiche bien le bon chapitre. Donc, un, un gain de temps énorme, hein, puisque ça nous permet de faire en même temps la doc en, la doc en ligne, la doc papier et la doc contextuelle. Oui, ma souris, elle est partie. La plateforme de formation, alors je ne vais pas vous prendre le compte admin, puisque sinon on a beaucoup de textes <coughs> qui n'est pas très compréhensible. Voilà, donc je me suis inscrit à deux euh, cours, alors qui sont les mêmes que les supports fournis aux clients. Donc ça veut dire que le support au client est assez complet quand même, hein, puisqu'il faut que le support de formation euh, marche aussi pour une formation autonome. Bon voilà, je ne vais pas vous faire le détail. Ouais, pas facile. Voilà, donc pareil stylé par nos soins, hein, bien sûr. La recherche, etc. On a aussi les exercices hein, que je ne vous montre pas forcément ici. Et puis enfin, les docs spécialisés voilà, qu'on a sur notre forge. Hein, on a une forge propre à PMB. Euh, le guide bon, pff, si je reviens sur le guide utilisateur, ça va pas le faire. Voilà. Donc on retrouve le même style, bien sûr. De hein, toute façon, on part toujours de Docker. Au niveau management, dans l'équipe la nécessité de scénarii est devenue une évidence, c'est-à-dire que les formateurs maintenant réclament du temps pour de la rédaction puisqu'en fait le fait de disposer de support hein, leur a donné euh, une, une aisance euh, en arrivant chez le client qui les rassure en fait. Euh, L'assistance téléphonique chez nous utilise le guide comme référence pour répondre aux client et ça je dois dire que c'était assez inattendu. Euh... Il est rédigé d'une manière qui leur permet de trouver facilement des réponses, pas toutes évidemment. Et puis les développeurs commencent à utiliser l'outil. Alors là c'est un peu spécial, on est passé par le truchement de FreeMind. C'est-à-dire qu'un développeur a horreur d'écrire, donc on lui fait faire un mind mapping, une petite feuille XSLT et ça nous sort un document scénarii qui va servir de base pour la rédaction de la documentation au formateur. Voilà, donc comme ça c'est pas trop traumatique et on a un point de départ. Euh, et puis après un an et demi de projet interne, donc et d'accompagnement de Kellis, je dois dire qu'on a, on a eu un succès complet hein, puisque aujourd'hui ça fait partie des cœurs de l'entreprise. Alors au niveau management euh, interne, ça nous a permis nettement d'améliorer les relations dans l'équipe puisque tout le monde a dû communiquer pour réaliser des docs corrects. Donc entre les formateurs et les développeurs, et puis euh, bah, évidemment, euh, avec l'assistance aussi qui utilise le guide, donc qui intervient en fait sur sa rédaction. Les, les développeurs font un cahier des charges fonctionnelles euh, qui passe au formateur euh, et les formateurs, après une rédaction, présentent leur support aux développeurs, ce qui permet de valider que les concepts ont bien été compris. Par rapport à ce qui a été pensé par le développeur et puis l'assistance écoute toujours et intervient ce qui lui permet d'apprendre aussi les modules hein, bien sûr donc c'est une sorte de formation continue et en même temps de faire leur retour sur euh, leur habitude client donc grosso modo on a vraiment une meilleure connaissance du métier de l'autre et euh, donc une meilleure communication dans l'entreprise l'autre chose qui était intéressante c'est que les formateurs qui sont en déplacement ben, on a peu de moyens d'évaluer la qualité de leurs prestations quand on interroge un stagiaire sur la qualité du formateur, en général, il ne le met jamais en défaut. C'est-à-dire que l'évaluation ne représente pas du tout ce qu'a vécu le client. Alors, on va, ça ne va pas nous permettre d'évaluer les compétences à l'oral du formateur, bien sûr, ces compétences pédagogiques terrain, j'ai envie de dire, mais par contre, ça permet déjà de lever un petit coin de voile sur euh, bah, le degré de pédagogie, parce que quand on rédige forcément... On va essayer d'être didactique, donc un peu en fonction du style ou de la structure du document, et puis de mieux comprendre le degré de connaissance du logiciel par le formateur. Et tout ça, évidemment, le but, ce n'est pas de sanctionner, c'est de travailler sur ces lacunes, tout simplement. Donc qu'elles soient techniques à propos de notre logiciel ou bien euh, métier sur la pédagogie. Nos attentes avec Scénario 4, je suis dans les deux minutes, c'est bon. <rire> euh, alors, on a besoin d'une amélioration de la répartition des tâches qui rédige quoi et quand. La problématique étant toujours la même, hein, c'est que nos formateurs sont en déplacement et qu'on euh, a beau se synchroniser par une réunion euh, un lundi matin, le premier du mois, euh, enfin, ou deux, peut-être, en général... Euh, qui rédige quoi et quand, c'est assez vite oublié, hein, puisqu'on repart dans le, dans le flux du travail, euh, les formateurs rentrent, ont des comptes rendus à faire pour les clients, etc. Et puis, euh, grosso modo, bah, ça passe à la trappe. Donc, euh, voilà, Scénari 4 va nous permettre, si j'ai bien compris dans ce que j'ai vu, de pouvoir attribuer des tâches à des personnes et donc qu'ils puissent les avoir en permanence euh, disponibles pour savoir ce qu'ils ont à faire. Faciliter la lecture et la correction, alors actuellement, la personne qui valide les documents, imprime, annote à la main, puisque grosso modo, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités, et laisse le support sur le bureau du formateur, qui évidemment s'empresse de le prendre quand il rentre de formation pour appliquer les corrections. <rire> voilà. Donc euh, voilà, donc là en fait la possibilité d'annoter directement euh, par le serveur, par scénario Server, euh, va, nous va nous alléger énormément de la charge de travail de ce côté-là et euh, un meilleur suivi. Et puis euh, ben voilà, une gestion directe interactive en ligne, c'est-à-dire que toujours cette problématique de déplacement, on va pouvoir rester en lien beaucoup plus facilement hein, autour de cette application. Et dernière chose qui nous intéresse énormément, alors, c'est d'ouvrir la rédaction à la communauté. Euh, Aujourd'hui c'est problématique, euh, c'est assez délicat, c'est-à-dire que c'est PMB Services qui rédige le guide et c'est assez normal puisqu'on édite le logiciel. Euh, en même temps, on a des remarques sur des modifications ou des adaptations dans des cas particuliers et on ne sait pas y répondre. Et ouvrir la rédaction à 1000 bibliothécaires, enfin bon ça peut être vite compliqué à gérer. Donc voilà, le, le fait de pouvoir faire des versions dérivées va nous permettre effectivement d'ouvrir une plateforme où des gens de la communauté pourront créer leur propre version du guide ou suggérer des corrections simplement ou des améliorations de certains passages. Et puis évidemment gérer les traductions. Aujourd'hui, nous, on rédige très bien en français. Je n'ai pas la ressource pour rédiger en anglais, en espagnol, en italien. On est utilisé dans une cinquantaine de pays. Euh, donc, et ben là, évidemment, ça va résoudre ce problème-là. Enfin, partiellement, je ne doute pas que des gens vont s'investir pour rédiger le guide, notamment parce qu'on a beaucoup de sociétés de services à l'étranger qui euh, vendent de la prestation sur notre logiciel. Évidemment, le fait d'avoir un support qu'elle peuvent adapter dans leur langue, euh, leur donne une plus-value énorme dans leurs prestations. Euh, donc, grosso modo, j'ai envie de dire, le travail de, de management interne qu'on a fait dans l'entreprise, on, on va essayer un peu de le modéliser avec la communauté. Hein, donc, ce ne sera pas sous forme d'association, <rire> comme, euh, euh, comme vous envisagez hier soir de le faire, mais bien, euh, voilà, d'essayer de, de, de, d'intégrer dans nos, nos process euh, des contributions externes de la communauté sur euh, un des outils qui est le cœur de, euh, du logiciel, hein, euh, la documentation est très importante, et le cœur de nos prestations. Voilà, merci pour votre écoute.